Voilà, en voyant ce mur, on pourrait dire, bon, il bah, n'y a rien d'intéressant, mais bon, si on approche, là, vous voyez des inscriptions, ouais, notamment des croix, ou, je une sorte de, de soleil avec des multiples rayons, beaucoup de croix, voilà. Alors, les croix ne sont pas toujours ressemblantes vous voyez là ce sont plutôt des calvaires cest vous avez un support triangulaire hein, et là une série de trous on appelle ça des cupules et ces cupules d'ailleurs servent parfois à faire certaines croix vous voyez ici les extrémités de la croix sont faites de trous et ça continue le mur vous voyez est plein d'inscriptions plein de graffitis des graffitis dont le sens et parfois énigmatique, vous voyez, comme euh, cette forme qui ressemble à une quille. La plupart des, des visiteurs d'église ne voient pas ces signes. Hein. C'est vrai que quand on visite une église, on fait surtout attention euh, à l'architecture, euh, aux peintures et aux sculptures, et on néglige ces signes qui, il faut bien l'avouer, sont souvent euh, discrets sur les murs. Alors c'est bien dommage parce que vous allez voir en fait on en trouve assez souvent hein, des, de ces signes sur les églises. Alors on pourrait croire que voilà, bon bah c'est juste une pratique un peu récréative euh, de la part de certains euh, qui voulaient euh, passer le temps, mais euh, quand même quand on voit qu'il y a tellement de croix figurées sur ces églises, euh, il faut penser à une motivation religieuse chez ces, chez ces euh, premiers euh, graffeurs. Et comme il n'y a pas que des croix, il faudra quand même s'interroger sur l'interprétation à donner à tous ces signes. Voilà, ce genre d'église, c'est pas là-dessus que je compte, hein, pour voir beaucoup de graffitis, parce que vous voyez, un, les murs sont essentiellement constitués de, de silex. Alors que pour voir des graffitis, bah, il faut un support de pierre, hein, de pierre calcaire principalement. Mais, mais vous voyez, il y, y a quand même du, des pierres vous voyez, qui font uh, l'encadrement de la baie, et on trouve vous voyez, des, uh, des symboles assez étranges, alors hein, j'arrive pas à reconnaître. Voilà, et... Alors celui-ci, hein, je ne peux pas aussi reconnaître, on dirait une semelle de une semelle de chaussures. Mais bon, là, c'est peut-être mon imagination qui parle. Et, et ce motif, vous voyez, il est aussi... Alors, c'est presque le même. On le voit ici. Voilà. Alors là aussi, ça va être coton à interpréter. Attention, dans cette vidéo, je ne veux pas parler des marques lapidaires, ce qu'on appelle aussi, des. Hein, proprement, des marques de tacherons. C'est vrai que par leur petite taille... Par leur support euh, sur la pierre, par leur signification obscure, on pourrait les confondre avec des graffitis. Euh, les marques lapidaires sont différenciées car euh, ils sont généralement faits par des professionnels, des tailleurs de pierre, dans un but bien précis, la comptabilité. C'est-à-dire que lorsqu'ils façonnent euh, les blocs euh, destinés à l'église, l'artisan ou son atelier appose une sorte de marque de fabrique afin d'être payé en proportion du nombre de pierres taillées. Alors ces marques, c'est hors sujet aujourd'hui. Je vous parle graffiti c'est-à-dire des signes d'expression plutôt populaires et qui n'ont rien à voir avec les phases de construction de ces églises. Alors, en voyant donc ces, ces traits dans tous les sens, aussi vous voyez là, vous avez même une écriture, « et et Ré, Héber, Héber peut-être » Donc on pourrait croire, voilà, en voyant ça, que bah, c'est peut-être des choses qui ont été faites récemment, mais ce qui n'invite pas dans ce sens, c'est euh, bah, par exemple la, la police voyez de l'écriture, on n'écrit plus vraiment comme ça, avec des lettres à empattement, on ne s'en mettrait pas en tout cas à faire ça. Et regardez aussi les traits, on sent qu'ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont subi un peu de... ils ont été un petit peu érodés, vous avez même un peu de, un peu de sel qui s'est formé. Donc Bref, on sent que du temps est passé. L'interprétation de ces signes est très difficile, un peu comme les animaux pas à l'intérieur de la grotte de Lascaux, parce que tout simplement aucun, aucun texte ne nous éclaire, et aussi parce que euh, cette pratique a complètement disparu depuis le 19 XIXe siècle. Donc on n'a plus de témoins qui pourraient nous aider dans le déchiffrement de ces signes. Mais en aucun cas, euh, ces, euh, ces signes peuvent être considérés comme des actes gratuits ou des actes de vandalisme. Ils sont plutôt l'expression d'une piété populaire. Voilà aussi, on, on voit une police assez ancienne. Alors, là, on a pareil deux noms de famille. Je pense lire Jobé sur la première ligne et ensuite Galopin. Alors C'est euh, cette graphie aussi, parfois les, les dates qu'on trouve associées à ces... Euh, ces motifs permettent de dater le phénomène. Il n'est pas éternel, les, premières, les premiers graffitis sembleraient remonter au, à la fin du Moyen Âge, on en fait encore au 19e siècle, mais vraiment l'âge d'or se situe au 17e et 18e siècle. Regardez juste un petit peu plus bas, là aussi c'est peut-être ma vision qui me, mon imagination qui me joue des tours, mais j'ai l'impression de voir un personnage. Selon l'interprétation de Jacqueline Wurmelinger, hein, qui a beaucoup travaillé sur ces signes, les croix pourraient indiquer un, le lieu où l'on venait se recueillir euh, à la mémoire d'un défunt. C'est vrai qu'autrefois, euh, les cimetières étaient, vous voyez, un peu comme, comme derrière moi, il n'y avait pas vraiment de, de, de, de thon qui était matérialisé, il n'y avait pas de pierre tombale, sauf peut-être pour les plus riches, et encore les plus riches, je pense qu'ils se faisaient enterrer plutôt à l'intérieur des, des églises. Donc il n'y avait pas de signe extérieur pour repérer les défunts, et donc on pouvait peut-être euh, tracer une croix sur, euh, sur le mur pour indiquer euh, la, la tombe approximativement. Alors cette, euh, vraiment cette hypothèse est séduisante. Bon, ce qui me gêne, c'est que euh, bon, en faisant le tour de plusieurs églises, je me suis rendu compte qu'on retrouvait ces croix parfois euh, du côté euh, de l'église où il n'y avait pas de, de, de, de cimetière. Donc euh, je ne suis pas sûr que cette euh, interprétation vaut pour, euh, pour tous les signes il faudra que je me tienne bien dans ce village hein. la mendicité est interdite à noter aussi la petite date alors là c'est pas un graffiti, hein. la date juste à côté donc la poutre, la charpente date de 1599 on trouve aussi beaucoup d'oiseaux euh, parmi euh, les, les graffitis euh, Alors certains sont probablement des coques hein, parce qu'ils sont reconnaissables à leur, euh, leur panache de plumes euh, à l'arrière et aussi à leur crête alors, le, le coq hein, c'est un animal euh, saolique. Euh, Hein, vous le voyez d'ailleurs au sommet souvent de la plupart des, des clochers. Alors c'est pas un hasard, hein, si ils occupent une telle place au sommet des, des églises. Le coq, par son chant matinal, annonce le lever du soleil et donc la dissipation des ténèbres. De là, on lui attribue une fonction protectrice contre les forces obscures. Et si on passe au registre profane, bah le coq est associé à la virilité, à la procréation. D'ailleurs, selon une, une croyance populaire, manger des testicules a un effet aphrodisiaque et assure aux femmes d'accoucher plus facilement et on prime d'accoucher d'un garçon. Donc vous voyez, est, on, est, on, est là, on frôle un petit peu les pratiques, les pratiques magiques. Alors je vous dis pas, euh, je vous affirme pas que euh, s'il y a un coq sur une église, c'est euh, pour euh, conjurer, euh, conjurer le sort, mais euh, c'est une hypothèse à envisager. Alors on va continuer dans cette veine magique. Euh, vous avez un, un historien qui s'appelle Pierre-Olivier Dietmar qui pense que euh, ces, euh, ces, ces graffitis ont un rôle prophylactique. Alors, que ça veut dire prophylactique C'est-à-dire que c'est un peu comme l'établissement, c'est-à-dire que ce sont euh, des objets qui sont censés vous protéger. Alors, qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce qui protégeait C'était euh, bah, la poudre. La poudre, quand, quand, les, euh, quand les, euh, les graffeurs donc, traçaient leurs signes, leur ils prélevaient de, de la poudre, la poudre de pierre, qu'ils pouvaient ensuite conserver ou ingurgiter ingurgiter, par exemple, ce que lui dit Dittmar, un peu, M. Dietmar, avec un peu d'humour, eh en l'ingurgitant dans la soupe du soir. Étant donné que ça venait, cette poudre venait d'un édifice sacré, eh bien, on pouvait supposer qu'il allait avoir des vertus pour celui qui consommait ou qui possédait cette, cette, cette poudre. Alors, parmi ces graffitis, on trouve aussi beaucoup de sujets marins, essentiellement des bateaux, Hein, on reconnaît par exemple voyez, les, les mâts, les haubans, les cordages, ici les, les, les clous de bardage, hein. et même parfois les sabords. Hein. Les sabords, c'est les, les, les trous qu'on pratiquait dans, le, dans les flancs du navire pour, euh, pour faire passer le canon, par exemple, ou les avirons dans le cas d'une galère. Alors, il y a certains spécialistes qui sont tellement forts qu'ils arrivent à euh, dater, à reconnaître déjà le type de bateau et à dater le, le bateau. Mais c'est vrai que pour moi, l'hypothèse la plus séduisante, c'est de voir euh, à travers ces graffitis des ex-votos, c'est-à-dire des offrandes euh, faites à Dieu ou à ses saints, soit dans le but de les remercier, soit dans le but d'appuyer un vœu. Et c'est vrai que quand on voit tant de bateaux représentés, on peut s'interroger sur la profession du graffeur. Est-ce un marin qui, euh, par son graffiti, recherche une protection divine face au danger de la mer, qu'il devra forcément affronter ou est-ce, euh, à l'inverse, un marin qui remercie Dieu de l'avoir sauvé d'un naufrage bon, Dans tous les cas, on est dans des actes de piété indi individuels, et hum, des actes de piété, je dirais, de pauvres, puisque les plus riches euh, offraient une statue, euh, un vitrail, une plaque ou une maquette de bateau qu'on mettait à l'intérieur de l'Église. Ce sont donc des actes propitiatoires, c'est-à-dire qu'on attend de ces œuvres, à laquelle on a, on a passé du temps hein, à graver, on attend de ces œuvres les faveurs, le pardon ou la clémence de Dieu. Il y a plusieurs années que j'étais pas venu auprès de cette église, l'église de Meul, Meul, qui sont bons, un nom qui sent bon la Normandie, et j'avais repéré notamment, voyez, ce quadrupède, peut-être un cheval, mais le plus intéressant pour moi, ça a été juste au-dessus. Voilà, vous voyez, je vais arriver à voir un bâtiment, un bâtiment dont on peut identifier la fonction puisque au-dessus de la flèche, vous voyez une croix. Donc là, on a une représentation de l'église, de Meul sur l'église même. Les explications que je viens de vous donner n'épuisent pas le sujet, on peut aussi apporter des explications plus ésotériques. En tout cas maintenant vous avez compris, faites attention à ces graffitis, vous les trouverez sur des églises modestes, vous pouvez donc les observer près de chez vous, il n'y a pas besoin de se rendre au pied d'une grande cathédrale, il n'y a pas besoin aussi de tomber sur une église ouverte, les graffitis s'observent principalement à l'extérieur. Donc faites le tour de, de, de l'édifice, observez chaque pierre, et vous ferez comme moi des, des, des découvertes, euh, alors des découvertes petites, mais qui sont les rares traces d'anonymes ayant vécu il y a plusieurs siècles, et sont aussi les témoins de pratiques religieuses perdues. En ce qui me concerne, je dois vous laisser, parce que j'ai un, un peu de grattage à faire, hein, j'ai une petite soupe à, à préparer pour ce soir. Je me demande même si ça va pas servir à me faire blanchir les gens.